Pour utiliser Teams sur un appareil mobile, il faut installer, télécharger l'application Teams et se connecter avec notre courriel de, et mot de passe dès la première ouverture. Donc, une fois qu'on accède dans l'application Teams, on va pouvoir consulter la liste des équipes auxquelles on est membre. Dès notre entrée dans l'application, on se trouve dans l'activité. Donc, c'est une place dans le flux de nouvelles, le flux d'actualité qui me permet de consulter les nouveautés en lien avec mon environnement Teams. Donc, on retrouve les mêmes euh, onglets que lorsqu'on est dans Teams. Donc, euh, activité, clavardage, équipe, réunion. Et on a appel en supplémentaire. Mais vous voyez qu'on a la même, même, même euh, configuration que dans Teams au logiciel. Alors, euh, bon, les clavardages peuvent voir les contacts que j'ai. Et les équipes me permettent de consulter les équipes que j'ai. Donc, on a sensiblement le même environnement. Par contre, si, exemple, je vais dans une équipe en particulier, je vais avoir l'onglet « Conversation » qui va être affiché principalement, et « Fichier et onglet » va se trouver dans une autre section où je pourrai par la suite choisir lequel des onglets je vais consulter. Donc, c'est la différence, parce que l'écran est plus petit qu'à l'ordinateur, on ne peut pas avoir tous les onglets un à côté de l'autre. Alors, si je veux, exemple, consulter les fichiers, bien, je vais devoir consulter les fichiers pour pouvoir y aller et si je veux maintenant revenir bien, je vais cliquer sur la flèche pour revenir à l'affichage principal donc je suis le canal donc j'ai la possibilité dans le coin de ne plus suivre ce canal là si je maintiens une pression sur un canal est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui apparaît non je veux voir quelles sont les options si je clique sur les boutons selon le rôle qu'on a dans un team est-ce qu'on est propriétaire ou membre on peut modifier gérer les membres gérer, gérer les canaux ou quitter si on souhaite. donc selon notre rôle on a différentes possibilités ici je suis un membre seulement donc euh, je pourrais afficher les membres mais je ne peux pas gérer l'équipe car je suis membre seulement je ne suis pas propriétaire donc si je veux suivre un canal je clique sur l'icône dans le coin et je demande à suivre ce canal afin de pouvoir être averti des nouveautés selon certains paramètres que je pourrais avoir ou vouloir. Alors, parlant de paramètres, ici, j'ai cliqué pour gérer les équipes. Donc, je peux choisir lesquelles je veux en favoris qui vont apparaître en premier. Je pourrais en créer une à partir d'ici aussi en cliquant sur le plus. Donc, euh, si je reviens, je vois qu'il y a d'autres équipes. Donc, les autres équipes ne sont pas dans mes favoris. C'est pour ça que lorsque je clique sur les paramètres, certaines ont une étoile et certaines n'en ont pas. Donc, quand je reviens à la page principale, ce que je pourrais aller explorer, c'est le petit menu qu'il y a aussi en haut à gauche. Alors, euh, si je suis lié à une autre entité de Office 365 comme invité, bien, je pourrais basculer et aller vers là. Et on va aller faire un tour du côté des paramètres pour pouvoir gérer les notifications, comme dans Teams. Donc, il euh, faudrait que j'active les notifications sur iPad pour être en mesure de pouvoir les gérer. Ça dépend des besoins que j'ai en lien avec mon utilisation de Teams sur iPad. Donc, il y a certaines options que je peux euh, gérer. Il y a aussi, bon, envoyer des rétroactions à Microsoft si je veux, ou me déconnecter de Teams pour permettre à une autre personne, exemple, de s'y connecter. Alors, euh, dans l'ensemble, voilà un survol de l'utilisation de Teams selon le type de Teams que je vais avoir. Donc, si je peux compléter, exemple, euh, quelqu'un qui aurait le module devoirs que sur, sur tablette ici, on, on a pour Assignments. C'est le module qui me permet d'envoyer des devoirs à mes élèves qui pourraient consulter ou et me remettre. Donc, le module devoir est sensiblement de la même façon qu'il se présente lorsque l'on utilise l'application euh, bureau de Teams. Donc, on est capable de gérer l'ensemble des canaux que l'on a dans notre Teams selon nos besoins.